Une question de garance, le niveau scolaire, ça dépend des branches en fait. Il y a par exemple le français, le niveau est plus élevé en France, histoire aussi par exemple. Parce que dans les branches scientifiques par contre le niveau était clairement, clairement plus élevé ici, par contre ça il y a une grosse différence. Après c'est un peu le produit suisse, c'est qu'on fait beaucoup dans les sciences et c'est ce qui est... Nous on est surtout sur la plus-value en fait du produit, on n'a rien, on n'a pas de ressources premières, enfin de matières premières chez nous et donc le fait que nous on va surtout prendre les matières enfin ajouter quelque chose retoucher ces matières premières et ensuite bah, on va pouvoir les vendre De manière générale par contre je remarque quand même par exemple la charge de travail comme ça mm -hmm. est quand même plus faible là-bas et tout et je pense que ça s'explique aussi par le fait que... oui et je pense que ça s'explique aussi par le fait que là-bas le bac tout le monde le fait quoi bon. ici en Suisse c'est... Tu fais, euh, tu vas au, bah ça, ça s'appelle pas le lycée, mais euh, tu fais des études gymnasiales. Euh, si tu fais des études après, et c'est vraiment pas tout le monde, c'est pas une majorité qui, non, qui fait le bac, vraiment qui peu. fait euh, la maturité fédérale, <rire> mais euh, ouais, alors qu'en France il y a plus tout le monde qui le fait, donc c'est ouais. normal qu'il y ait une petite différence euh, qui après s'équilibre en fonction des études que tu fais après quoi. Mmh. Bon après le niveau est pas à plaindre justement en Suisse, ce qui est à peu près cool c'est qu'une fois que nous, on a fini le collège pour vous, le CO pour nous, on peut choisir si on veut plutôt continuer les études. Et du coup, par ce moment-là, on continue par le lycée, le collège pour nous. Et on va après ben, continuer université haute école, tout ça. Et si on est plutôt dans les travaux manuels, on peut faire un apprentissage. Et après, ben, en fait, on fait en partie, on travaille dans une entreprise. Donc on a un salaire, on gagne quand même assez, ça va. Ça dépend de 300 francs la première année et quelques et ensuite bah, on va quand même faire aussi des cours à côté et après, à la fin de, au bout de quatre ans d'apprentissage, on sort avec un CFC et ça ça aussi une... on, les employeurs remarquent et parfois ils préfèrent plus aussi la pratique que juste nous qui faisons des études Est-ce que tu as déjà dit des trucs ou expressions où les gens n'ont rien compris Ah ouais. <rire> ouais, de ouf Ça reprend euh, la question de Penny euh, qui a écrit simplement comme question « ça joue ». Ça c'était sa question, là j'ai mis ça. Euh, oui alors c'est clair qu'il y a des expressions euh, euh, qu'en qu France n'existent pas du tout et qui ne veulent rien dire. Donc en Suisse on a l'habitude d'utiliser, et il y en a je savais, mais d'autres même en, en sachant que, que les gens n'allaient pas comprendre ce que je disais, j'avais le réflexe au début par exemple « ça joue ». Enfin, ils comprennent pas ils, ils comprennent pas ils ont pas ouais. si, mais moi c'était ancré en moi le ça joue ce chose oui. que tu nous disais tout le temps tous les oui. jours chaque oui. seconde oui oui c'est ça puis ça veut dire du coup qu'est-ce que ça veut dire bah est-ce que tu vas bien tout en fait tout dit ça veut dire est-ce que ça va est-ce que tu as compris est-ce que est-ce que quelque chose ouais c'est bon Ouais, voilà, ça c'est bon. On ouais plutôt c'est bon Je... On va jamais Après, mais manière générale, je profite de dire ça maintenant, les expressions sont suiv souvent suivies d'un euh, voilà. « ou bien ». Voilà. Ça, oui. au moins, ils comprennent, je veux dire, mais c'est juste pas habituel, quoi, mais c'est marrant, et ça, j'ai le réflexe aussi, quoi. Mais ça joue, ou bien mais, mais il y a sûrement l'inverse aussi, enfin... Euh, oui, mais... dans, dans les deux sens, ça va. Mais des trucs euh, tout bêtes, genre euh, l'exemple typique qu'on prend tout le temps, c'est la panos. Voilà. Essayez de deviner, c'est quoi la panos. Une serpillère, sauf nous, on dit faire la panneuse, quoi, pour récurer, euh, voilà, faire la panneuse. des mots comme ça, quoi. Ou ouais. euh, le linge, une serviette, pour euh, se sécher après la douche. Nous, c'est le linge. On dit un linge, mais on comprend, si on dit une serviette, je veux dire, mais, euh, mais, mais on dit le linge. Mais en France, euh, c'est le linge sale, quoi. Ouais. Peut-être je me trompe, hein, mais il me semble... Ça... tiens à dire que chez nous, serviette, c'est pour une serviette de table, surtout. Aussi, ouais, ouais, Ou alors, une serviette ouais. en papier. Ouais. Ouais. Question de... Émile le Végétal, <rire> qui dit, question très intéressante, on mange des petits Suisses en France, mais pourquoi est-ce qu'on ne mange pas de petits Français en Suisse Je pense que c'est parce qu'il n'y a pas la marque et l'appellation, surtout. Merci Théo. <rire> non, je ne sais pas, si sais pas vous... répondre à cela. Je ne sais pas mais... si on devait vraiment y répondre ou pas. Mais... Oui, mais j'avais quand même envie de la poser <rire> parce que c'est marrant. Alors on a Fabrice Demière qui est un prof de notre lycée qui demande en fait pourquoi les français skient tout le temps en jeans ce qui est une très bonne question d'ailleurs bah eu... j'étais pas au courant hein bah, je fais pas spécialement de ski est-ce que c'est surtout agréable ou pas parce que quand tu tombes ça doit bien, bien râper, faire mal bien. parfois bon, on va demander euh... je, je veux savoir vraiment, c'est une vraie question pour moi on va demander qu'est-ce qu que tu fais en jeans sur une piste de, ah, de ski j'ai une question, on a une question avec euh, Théo ici présent euh, voilà, si tu as la réponse euh, c'est volontiers Merci. J'ai fait une réponse du coup Alors perso je ne sais pas parce que je n'ai jamais vu personne faire ça, même moi je skipe pas en dynamisie du tout. Euh, J'ai des combi, enfin il y a des... On met d'abord des petits leggings là pour euh, pas avoir froid, enfin on... <rire> tout le monde met ça, et après on met la jolie combi. Enfin t'as as 500 couches de pull en dessous, mais, euh... mais moi je n'ai jamais, faire... jamais vu personne faire ça, et en particulier des Français. Donc euh, je sais pas où ton ami a entendu ça, mais euh, il faudrait qu'il revoie ses sources. Océane demande qui sont les plus comiques Alors ça... Euh... Bon, quand même les Français, je le pense. Le cameraman dit les Suisses. <rire> mais les Français sont pas mal forts. Et franchement, bah, ils animent beaucoup de choses. Même le Montreux Festival, il est énormément animé par des Français. Oui. Et c'est rare qu'un Suisse ait la direction. Après, il y a une question géographique aussi. Là, j'aimerais que s'affiche une carte de la France, une carte de la Suisse, <rire> au niveau de la taille, hey, hey, hey. et de la Suisse romande. La, la Suisse, euh, donc c'est la Suisse francophone, parce qu'il y a plusieurs langues. Euh, en vrai, je, voilà, je donc, euh, c'est logique, qu'il y ait quand même plus de gens en France. Après, c'est pas le même humour. Perso, les ouais. deux me font rire, mais ça me fait pas rire de la même manière, quoi. Et puis bon, après, il y a les gens entre deux. David Kessel-Lopez, qui est vraiment entre les deux, et il travaille ouais. autant avec la France qu'avec la Suisse, et... Et c'est différent, et son humour, il marche autant d'un côté que de l'autre, donc... Euh, Bonjour, c'est David Castello-Lopez. Salut! Euh, Dites-moi, pourquoi vous parlez comme ça? Eh Et pas, bah, euh, par exemple, de façon euh, intelligente. Tu sais, si de tu va fermer sa gueule ou bien je vais faire bataille dans bon, le hein talus D'accord, donc il y a vraiment un problème au niveau de la mâchoire. Quel en fait. problème? En même temps, il me semble que vous avez une alimentation rudimentaire. Donc évidemment. Euh, non, c'est pas évidemment, c'est épicoman. Épicomain? Et alors épicoman Épicoman Épicoman Bah, épicoman, mais, euh, bah, très bien, je vous remercie. Bah voilà! Moi bon, une? Pardon? On ça s'allume pas mais c'est quoi ce bon <rire> <rire> voilà on a, on a que des problèmes pour ce qu a... voilà okay. ah ah c'est bon et du coup ouais question suivante c'est quoi l'accent suisse c'est quoi l'accent suisse Y'a a pas d'accent suisse Y'a pas il a pas un accent suisse il y en a plusieurs il y en a une infinité ouais. et en fait c'est plus par canton et encore après dans chaque canton divisé plus par région en fait plutôt. gruyère ou ici c'est déjà pas pareil hein. Ouais en justement. Quand on a encore divisé le... en région en fait plutôt. Ouais vraiment mais il y, y a des traits il ouais. y a différents traits oui. d'accent. Euh, je pense on peut mettre quelques extraits de la vidéo de David Castellon-Lopez qui, qui a traité ça parfaitement. Les Suisses parlent lentement. Ça c'est l'un des plus gros clichés sur les Suisses et vous savez quoi Eh ben c'est vrai. Trait numéro 2, les prononciations de type chelou. Vous voulez des exemples Oui s'il te plaît des exemples. Allez d'accord. Aujourd'hui, pour l'écrasante majorité des Français, ce mot-là et ce mot-là, c'est le même son. Les mots de tête, les mots du dictionnaire. Mais les Suisses, eux, font très souvent la différence. Ils disent les mots de tête, mais les mots du dictionnaire. Il y a certains mots... Pâtes et pâtes. Les Suisses ont tendance à dire pâtes, mais pâtes. Et pourtant, le choix des pâtes provoque aujourd'hui de belles discussions. De belles discussions. <rire> enfin, trait numéro 3, la proéminence pénultième. Ouh... Proéminence pénultième, on dirait une façon littéraire de dire bit. Mais en fait, non. Proéminence pénultième, ça veut dire que les Suisses ont tendance à mettre l'accent sur l'avant dernière syllabe des mots ou des groupes de mots. C'est la première chose qu'il faut dire. Il était marié avec une vaudoise Il y a cette rondeur. Ça, c'est un secret. Il y a un peu de réfort. Mais je me rends compte. Des accents un peu comme ça, un peu un, un, un, un. tu vois, ce genre d'intonation. Mmh. Mmh. Ça fait bien des vagues. Les... Mmh. ouais, non. le le vélo Ouais, mais nous, c'est plutôt tout petit, quand on, prend, on dit comme ça, on apprend juste vélo, c'est une intonation qu'on a. C'est bonnard. Qu'est-ce que tu penses Hum, hum, hum, Des Oum comme ça. Bon, bref. Après, je sais pas si en France, le bac est le même pour toute la France, ou pas. Ou ils font quand même par région. Oui, l'examen, il, il est national. Mais du coup, il y a quand même une différence entre euh, Suisse-France, là aussi. Parce que nous, c'est pas exactement le même pour tout le monde. Ouais, alors c'est ça, les, les examens... Euh, du bac en Suisse, euh, bah déjà, là, dans la ville où on est actuellement, il y a trois euh, collèges, lycées. Euh, c'est pas le même bac dans chaque. Euh... Ça change. Vous y entrez Ça a bougé. Euh, On a une question de quelqu'un, c'est le gouvernement. Ah, quelle question de développer. <rire> il y a beaucoup à développer ici. Bon, en gros, qu'est-ce qu'on peut dire Il euh, bon, ah, y a quoi de différent bon, ah, bah, Déjà, bon, on n'a pas un président, mais sept. Conseillers fédéraux. Il y a sept conseillers fédéraux, dont un qui préside, mais ce n'est pas le président de la Suisse, c'est le président du conseil. Voilà. On ne va pas entrer dans le détail de chaque système politique, mais ce qu'on peut dire, c'est qu'en Suisse, le peuple vote pour faire passer les, les lois, enfin accepter ou pas des lois. Il y a le référendum, euh, il y a. Des initiatives populaires. Des choses comme ça. Qui Et permettent, euh... en gros, de contredire si on n'est pas d'accord avec quelque chose, avec une loi ou. Où quelque chose qui est le l'État a essayé de faire passer on peut faire un peu ça. comme un recours on va dire et euh, question de flora y a-t-il des différences culinaires entre voilà ce que les gens mangent en Suisse et en France je pense qu'on mange à peu près tous on doit tous manger à peu près la même chose après il y a dans le, plus des produits faits dans les différents pays respectifs mais il y a des spécialités les clichés euh, fromage bon fromage c'est France et Suisse mais euh, bon, le chocolat euh, bon, la fondue... Fondu, ouais. ouais, voilà, il y a des... ouais, il y a des trucs comme ça. Le saucisson le vaudois, le saucisson vaudois, le, le papet vaudois, papet vaudois, papet vaudois. vaudois, Voilà, les rustis. D'après, euh, bah, oh, euh... si, ça je sais pas si c'est très, très ah, non, on a la grabe. les minces à la juryquoise. Ah, grabe, c'est la frontière <rire> entre la Suisse romande et oui, la Suisse allemande. C'est pas un plat, je dis pas que c'est un plat, mais je dis pas mais que c'est un plat. On se mange un petit mais... ça. Après je pense que la gastronomie française est plus réputée globalement que la gastronomie suisse. Enfin, c'est plus raffiné je pense, euh, dans les trucs un peu typiques. Après, de nouveau, une fois de plus, c'est tellement grand. Euh, ça, voilà, mais je dis ça à chaque fois, j'ai la même ça réponse à toutes les questions. Bordel. Voilà, mais euh, ouais. Tout est bon dans le cochon aussi, dire. L'émission touche à sa fin, si vous voulez, bien sûr, là, savoir il n'y a pas de souci pour nous. <rire> ouais, on vous remercie vraiment d'avoir euh, regardé cette émission. Il y a des choses, autant pour Radio-Gambard, que pour une extenso qui vont arriver par la suite. Bah ouais, une extenso, quoi. On s'en se tartine les aisselles, ça, vous pouvez le faire, même les mineurs.